Hey, salut à tous Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pâtisserie. Comme d'habitude, me direz-vous. Bah oui, c'est comme d'habitude. On se retrouve pour une recette de brownie sans beurre et sans gluten, <rire> messieurs mesdames, qui ne pouvait pas manger de gluten. Je pense à vous. Aujourd'hui, c'est une recette super bonne. C'est pas parce que c'est Marsette, mais super bizarre. C'est pas parce que c'est Marcette non plus. En fait, c'est une recette très spéciale parce qu'il n'y a pas de farine ni de beurre. Ces deux ingrédients sont remplacés par. Les haricots rouges Et oui, il ne faut pas s'arrêter à l'idée d'avoir des haricots rouges dedans parce que je vous assure que la recette est délicieuse. Et bien, bah écoutez, que dire d'autre On se retrouve tout de suite pour les ingrédients Alors, pour cette recette, on aura besoin de 250 g d'haricots rouges égouttés, de 170 g de chocolat noir, de 2 cuillères à café de levure sans gluten, de 5 cl de lait végétal, moi c'est du lait d'amande, de 2 œufs, de 30 g de sucre complet ou autre sucre, de deux cuillères à café d'arôme de vanille et une belle poignée euh, d'oléagineux. Moi j'ai pris des noix de pécan. Alors pour la première étape, il vous suffit de vous menir d'un petit blender. Vous ajoutez vos haricots rouges égouttés. Alors, il faut que je vous raconte quelque chose de très très très important. Ne faites jamais, au grand jamais, cette recette le matin. Car quand vous ouvrirez vos haricots rouges, vous aurez l'impression d'ouvrir une pâtée pour chat. C'est horrible. Oh la vache, <rire> c'est affreux, comment on peut s'infliger ça Bref, vous ajoutez vos haricots rouges, vos deux œufs, ainsi que le lait d'amande dans votre blender. Et on mixe. Et voilà, comme votre pâte est bien homogène, je vais chercher mon reste des matériels. <rire> Ensuite, il vous suffit de vous munir d'un petit fouet, d'une petite cuillère, d'un petit cul-poule. On verse la préparation dans votre petit saladier, on racle bien car il ne faut pas gâcher. Alors, euh, une fois que vous avez ajouté votre préparation dans le petit récipient, vous faites chauffer votre chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous voulez. Moi, vu que je suis une grosse feignasse, je le fais au micro-ondes. Fitty, si tu m'entends, euh, j'ai du poids à perdre <rire> Alors pendant que mon chocolat fonde, j'ajoute ma levure, mon sucre et ma vanille et je mélange avec mon petit foin Ah puis je vous assure que franchement c'est tout le long de la recette l'odeur, hein. c'est pas juste quand on mixe les haricots rouges. Hein. Alors une fois que votre chocolat est fondu, vous l'ajoutez tout simplement à votre préparation. Moi je l'ajoute en deux fois, il n'y a pas de raison. Voilà, une fois que vous avez bien bien mélangé votre préparation, elle est bien homogène, vous avez une belle pâte à brownie. Soit je fais cuire, enfin soit vous pouvez faire cuire pardon, votre gâteau tout simplement nature euh, au four comme ça, ou vous pouvez ajouter des petits toppings. Moi je vais ajouter de la moitié du noix de pécan concassée à l'intérieur et je garde le reste pour le mettre dessus. Donc j'ai sorti un plat à au four, soit vous pouvez mettre du euh, papier cuisson, moi je peux pas parce que Marc Copper euh, s'est foutu de ma gueule, il a fait un papier, un paquet orange et c'est pas du film alimentaire dedans. Si c'est du film alimentaire, c'est pas du papier cuisson. Je suis très colère. Bref. On prend un plat là en four, du coup moi je vais prendre un petit peu d'huile de coco, je vais mettre un peu de farine sans gluten pour pas que ça colle, et je vais mettre ma préparation à l'intérieur. Alors bien évidemment, vous pouvez prendre de la farine normale, mais vu que c'est une recette sans gluten, et qu'il y a des personnes sans gluten qui vont le manger, je préfère utiliser de la farine sans gluten. Voilà, donc j'ai beurré, enfin j'ai beurré, j'ai huilé de coco <rire> mon moule, et je l'ai fariné. Bien sûr, vous pouvez mettre juste du euh, papier cuisson à l'intérieur, si vous n'êtes pas en colère contre Marc ampère <rire> J'ai peut-être pas le droit de dire des marques, on a le droit de dire des marques alors, ensuite, une fois que donc, moi j'ai bien euh, fariné mon moule, je vais ajouter ma préparation à l'intérieur, tout simplement. J'ajoute mes petites noix de cajou par-dessus, voilà un peu, un peu partout. Et voilà, j'enfourne mon gâteau, même mon brownie d'ailleurs, euh, 25 minutes à 180 degrés. 20-25 minutes, bien sûr, ça dépend de votre four. Et on se retrouve dans 25 minutes. Alors voilà, on se retrouve après exactement 23 minutes. Je viens de sortir mon brownie du four. Il est magnifique. Euh, je vais attendre juste qu'il refroidisse un petit peu pour me couper une petite part et vous montrer le rendu. Voilà, donc du coup, je viens de couper une part de mon gâteau. Et comme vous pouvez le voir à l'image, c'est moi le hasoué. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Ça me fera super plaisir. Euh, si vous aimez pas, comme à chaque fois, ne me le dites pas. A bientôt, salut je voulais servir cette petite recette à tous vos invités.